Coucou Hello les débrouillards, alors cette semaine ça va être assez rapide, une recette de baume à lèvres pour se préparer pour l'hiver. Les températures ont baissé, tout d'un coup d'ailleurs, sans crier gare, et on est un petit peu embêté avec nos gersures et notre peau sèche. Donc voilà, pour la peau on repassera. mais pour le moment, cette semaine, je vous montre comment on fait du baume à lèvres. Je suis pas rentrée dans vous ajouter plein d'huiles essentielles, machin machin, 4000 huiles, blablabla. Euh, bla bla. On va faire simple, un beurre, une huile, de la cire d'abeille et de la vitamine E pour conserver le tout et c'est réglé. Et puis, et puis n'oubliez pas, nous sommes dans une démarche zéro déchet. Donc qui dit zéro déchet, on récupère nos petits pots. Comme ça, vous voyez les petits pots de confiture ou de miel qu'on vous offre euh, Et ben vous les récupérez, c'est joli en plus, c'est sympa comme baume à lèvres. Ou un rouge à lèvres, etc. que vous nettoyez évidemment au préalable et que vous réutilisez. Et oui, c'est un des maîtres mots de notre démarche. Nous allons commencer par faire un bain-marie. Pour la recette, c'est simple, nous allons avoir besoin de deux cuillères à café de cire d'abeille. La cire d'abeille permet de durcir vos recettes pour en faire un baume comme un baume à lèvres que vous pouvez retrouver dans le commerce. Après la cire d'abeille, nous allons avoir besoin de deux cuillères à café d'huile. Alors moi j'ai choisi l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile d'olive du commerce euh, alimentaire, à condition bien sûr qu'elle soit bio, n'utilisez pas de produits non bio sur votre visage en particulier. Et surtout l'huile d'olive a l'avantage de bien se conserver, de ne pas rancir à la moindre occasion. Et pour finir, nous aurons besoin de deux cuillères à soupe cette fois de beurre, beurre de beurre végétal, hein, j'entends bien, beurre de karité, beurre de cacao, par exemple, moi j'ai choisi le beurre de karité. Et voilà, notre mélange est totalement liquide. Nous pouvons désormais éteindre notre plaque et puis sortir la casserole du feu. L'idée là, c'est d'attendre un petit peu, mais pas trop longtemps. On attend un peu pour ne pas se brûler les doigts au moment d'enlever notre mug de la casserole, parce que l'eau, le, vous avez bien vu, était bouillante. Mais euh, vous n'allez pas attendre trop trop longtemps, parce que si le mélange durcit, vous aurez plus de mal à le transvaser dans notre petit pot. Et enfin, dernière étape pour la conservation, n'oubliez pas d'ajouter de la vitamine E, 5 gouttes dans notre mélange. Bon bah voilà, c'est l'heure de nous quitter maintenant. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme d'habitude, à me les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut